Recevons maintenant Anne-Laure et Amélie de chez ELAO où elles mettent en œuvre toute leur expertise de développeuse et d'intégratrice web. Sans plus attendre, je vous laisse entre leurs mains pour en savoir plus sur les bonnes pratiques d'accessibilité et de SEO. Bonne conférence. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour nous écouter. Aujourd'hui, Amélie et moi allons vous parler de SEO et d'accessibilité. Et on va se demander comment améliorer la qualité de nos interfaces web. Alors moi, c'est Anne-Laure, je travaille chez LAO, qui est une agence, une agence à, à Lyon. Je suis développeuse BAC depuis trois ans. Et dans ma précédente vie professionnelle, je faisais du SEO, donc du référencement naturel, en agence et chez l'éditeur. Et moi, je m'appelle Amélie, euh, Amélie de France. Je travaille aussi chez LAO depuis un peu plus de 4 ans, je suis intégratrice. Euh, on travaille ensemble avec Anne-Laure. Euh, et avant ça, j'ai travaillé sur euh, quelques projets euh, publics, donc avec des besoins spécifiques en accessibilité, euh, parce que c'est encadré par la loi. Euh, et aujourd'hui, justement, je vais vous parler de ça, je vais vous parler d'accessibilité, euh, d'interface, et de comment euh, améliorer tout ça sur nos projets. Alors justement, de quoi est-ce qu'on va parler euh, on va déjà euh, commencer par vous présenter comment est-ce qu'on peut euh, anticiper le besoin euh, sur nos projets, à la fois en accessibilité et en SEO. Et puis, je vous parlerai d'accessibilité et de comment est-ce qu'on peut agir concrètement quand on, est de, quand on est développeur sur nos projets. Puis, Anne-Laure vous parlera de SEO et elle vous racontera des histoires qui font peur. Et puis, pour finir, on vous parlera un petit peu d'Accessio, qui est un bundle symphonique qu'on a développé chez Elao, qui remonte quelques points d'information sur le SEO et sur l'accessibilité, qui sont faciles à détecter et qui sont faciles à corriger. Alors, avant de commencer, on voudrait clarifier un point. Pourquoi est-ce qu'on parle en même temps d'accessibilité et de SEO aujourd'hui et bien en fait, tout simplement parce que ces deux disciplines vont nécessiter des optimisations du HTML qui sont similaires, qui sont même parfois les mêmes. Et au final, ce qui va bénéficier à l'accessibilité, bien, bien souvent, va bénéficier aussi au SEO. Alors en effet, l'accessibilité s'adresse aux humains et les SEO aux robots, mais on peut penser que les deux veulent parvenir au même objectif, c'est-à-dire d'avoir un site explorable facilement par du coup, les, deux, les deux parties. Parmi les, les optimisations conjointes dont nous, nous a parlé Amélie, on peut en citer quelques-unes, qui sont des optimisations basiques partagées par les deux parties. En premier lieu, qui est vraiment le plus basique, c'est le contenu explorable, donc à la fois par les lecteurs d'écran et à la fois par les robots d'exploration des moteurs de recherche. On a également la navigation claire et simple de l'arborescence de votre site, pour que tout le monde puisse se retrouver facilement, autant les humains que les robots. On va parler aussi de temps de chargement rapide, qui est un point très important en SEO, où c'est assez, assez important d'avoir très rapidement le contenu, le contenu pertinent dans les premières millisecondes. Ce n'est pas un point strictement d'accessibilité. Pour autant, ça confère un, un certain un certain confort dans l'expérience du type de l'utilisateur, et donc on peut penser que ça bénéficie quand même à l'accessibilité. On va parler également de hiérarchisation des contenus, donc ça c'est tout ce qui est H1, H2, H3, etc., pour avoir une page avec un contenu logique et correctement explicité dans un bon ordre. On va parler également de titres de pages éloquents, donc on va parler notamment par exemple de title, pour que, euh, les, euh, les personnes qui utilisent des lecteurs d'écran, par exemple, puissent savoir de quoi on va parler dans la page et les robots euh, pourront euh, euh, fait, calculer une pertinence euh, par rapport à, à ces contenus. Et enfin, on va parler de contenu alternatif pour tout euh, ce qui n'est pas euh, explorable, comme par exemple une image ou une vidéo. Et là, on va chercher à ajouter un contenu, une alternative texte ou une transcription vidéo. Toutes ces optimisations, bien qu'elles soient euh, vraiment euh, basiques, on n'attend pas que les devs les mettent en place. Ce n'est pas, euh, pas vraiment notre, notre boulot. Donc on va plutôt attendre ça de la part d'experts euh, en SEO et en accessibilité, et puis bah, de tous les acteurs qui vont inter intervenir sur le projet. Euh, alors ça, c'est quand ça se passe au mieux et que tous euh, les intervenants sont là. Mais euh, parfois, ce n'est pas le cas et on peut euh, être presque au démarrage d'un projet et pas forcément euh, avoir parlé de ces sujets-là. Euh, chez LAO, on cherche à anticiper le besoin en SEO et en accessibilité le plus tôt possible, pour euh, différentes raisons. Déjà, pour faire venir euh, les acteurs euh, sur ces expertises-là le plus tôt possible. Euh, c'est très important pour tout le monde. Donc, euh, c'est important de s'en préoccuper au début du projet, d'abord pour sensibiliser les clients et leur proposer un meilleur niveau de qualité, chez nous, chez là-haut, c'est encore plus vrai parce que ça nous arrive d'avoir des clients pour qui il s'agit du premier projet web. Si certains ont parfois entendu parler du SEO, c'est un peu moins vrai pour l'accessibilité et il y a des questions qui ne sont pas posées. Et au travers de notre recueil du besoin, on peut voir émerger des nouvelles réflexions, par exemple sur le contexte d'utilisation de leur appli, de la cible à qui on s'adresse, etc., ce qui peut amener parfois à revoir des maquettes, à revoir même parfois une, euh, toute une, un, un, petit bout du, un petit bout du produit. Et là, du coup, euh, bah, on va faire intervenir des UX, des UI pour revoir des maquettes. C'est important aussi pour mieux intégrer les contraintes dans le budget. Euh, quand on est dev, on sait qu'on est toujours sollicité pour avoir euh, des chiffrages, etc. Et euh, bah, connaître les contraintes dès le début, ça nous permet de faire euh, des choix euh, des choix techniques en adéquation, et puis bah, proposer, euh, proposer des budgets en conséquence. C'est important aussi pour éviter les frustrations en cours ou en fin de projet. Ça vous est peut-être arrivé d'avoir des grosses contraintes euh, des CEOs d'accessibilité arrivées en cours du projet, alors que euh, ce n'était évidemment pas prévu, et euh, des contraintes qui remettent en question euh, les choix techniques que vous avez faits en équipe, et là, c'est bah, des très grosses frustrations parce qu'il faut revenir en arrière, peut-être jeter du code qu'on a déjà fait. Et ça, c'est extrêmement frustrant bah, pour nous, dev. Et puis, bah, c'est coûteux aussi bah, pour les clients parce qu'on on va rajouter du temps de dev. Donc, en anticipant le besoin au plus tôt, eh ben, ça va mieux. Euh, tout se passe mieux. On a les intervenants au bon moment et puis on, on a les maquettes. Tout est, tout est prêt. Alors ça, c'est quand euh, tout se passe au mieux. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on a des contraintes de coûts de délais, etc. Et parfois, on n'a pas euh, toutes, ces, euh, toutes ces maquettes et ces intervenants pour nous accompagner. Alors moi, ça m'arrive souvent, par exemple, de travailler sur des interfaces web où j'ai quelques spécifications, mais quelques mock-ups, mais pas forcément de maquettes. on me vient de rajouter des boutons d'action, par exemple. Et je suis amenée à faire des choix d'interfaces qui, parfois, sont un peu malheureux, et chez Lao, on a la chance d'avoir Amélie qui l en met sur le droit chemin, on va dire, et puis qui nous donne des, bons, euh, des solutions pour rendre les pages plus accessibles. Et du coup, elle va vous en faire profiter euh, tout de suite. Ouais. alors moi, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut agir sur l'accessibilité quand on est développeur pendant la phase de développement. Alors déjà, pour commencer, eh ben, j'aimerais poser une question. Euh, l'accessibilité, pourquoi est-ce que c'est important Et pourquoi est-ce que tout le monde est concerné quand on parle d'accessibilité, généralement, on commence par penser à euh, des publics euh, qui ont euh, un handicap visuel, donc qui vont par exemple être aveugles, donc qui sont privés du sens de la vue, euh, et qui vont utiliser un outil pour retranscrire à l'oral ce qui est écrit sur leur écran. On appelle ça un lecteur d'écran. On va aussi penser aux personnes qui sont malvoyantes, donc qui ont le sens de la vue mais qui vont avoir un, une, un écran un peu adapté. Et puis, souvent, on va aussi penser aux personnes daltoniennes euh, qui ont une... un défaut de vision qui affecte la perception des couleurs. Alors, juste pour donner euh, une idée de la proportion que ces groupes-là représentent dans la population française, les aveugles, c'est plus de 200 000 personnes en France, euh, les malvoyants, c'est plus de 900 000 personnes et les daltoniens, c'est beaucoup plus, c'est jusqu'à 8% de la population masculine dans les pays d'Occident. Donc rapporté à la France, ça fait à peu près, ça fait un peu plus de 2 millions de personnes. C'est beaucoup. Et d'ailleurs, bon, je pense qu'il y a pas mal de chances qu'il y ait au moins une personne daltonienne dans la salle. Donc généralement, on pense à ces personnes qui ont un handicap visuel, et puis on s'arrête là. Mais l'accessibilité, eh ben, même si elle est numérique, elle va englober beaucoup plus de monde que ça. Elle va englober les personnes qui ont un handicap moteur euh, et qui, par exemple, n'auront pas un accès euh, à la souris, euh, telle qu'on conçoit, et qui auront peut-être une navigation plutôt clavier ou plutôt sur euh, du matériel adapté, en tabulant. On va aussi vouloir penser aux personnes qui ont une déficience mentale ou cognitive et qui vont mobiliser une beaucoup plus grande énergie à l'apprentissage, à la compréhension de vos outils de vos sites web. Et puis enfin, parce que l'accessibilité, c'est la volonté d'inclure un maximum de personnes et de leur proposer un accès au contenu, eh ben, on va pouvoir imaginer que l'accessibilité, ça concerne aussi les gens qui ont une incapacité temporaire. Euh, par exemple, bah, je n'ai pas un handicap euh, moteur permanent, mais j'ai le bras dans le plâtre, et je ne vais pas réussir à utiliser ma souris comme d'habitude. Eh ben, je vais bénéficier des dispositifs qui ont été mis en place pour d'autres personnes, en, en l'occurrence bah, les personnes qui ont un handicap moteur. Et puis on peut même aller euh, super loin, et on peut se dire que ça concerne même les gens qui ont une contrainte environnementale, euh, par exemple, bah, qui naviguent sur Internet dans une zone où euh, l'accès à Internet est restreint, ou que la data est très chère, euh, et c'est notamment le cas dans certains pays d'Afrique. Donc en fonction de euh, la portée de vos applications, de vos sites web, ça peut être euh, des contraintes à prendre en compte. Donc voilà, tout ça pour dire que, mis bout à bout, tous ces gens-là, ça commence à faire beaucoup de monde, c'est pas un cas à la marge, ça fait beaucoup d'utilisateurs, et euh, il faut prendre leurs besoins en compte. Donc si je reprends la question de départ, L'accessibilité, pourquoi est-ce que c'est important Et pourquoi est-ce que tout le monde est concerné Eh bien parce que des contenus plus accessibles bénéficient à tout le monde, et en tout cas à beaucoup de monde. Et pour illustrer cette conclusion, j'aimerais partager un tweet de Chris Heilman qui nous dit « De bonnes fonctionnalités d'accessibilité bénéficient à beaucoup de monde ». Avec un graphique, euh, pourquoi est-ce que j'active les sous-titres, sous, euh, sous entendus quand je regarde un film ou une série Alors un petit peu parce que je ne connais pas la langue un petit peu parce que euh, les accents sont trop forts et qu'il y a trop d'argot de vocabulaire que je connais pas. Et puis, bah, principalement, parce que je vais manger des chips et que ça va croustiller. Alors, c'est rigolo, mais c'est aussi représentatif d'une fonctionnalité qui a été pensée euh, pour l'accessibilité, donc ici, aux personnes sourdes et malentendantes, et qui va avoir des effets de bord sur bah, plein d'utilisateurs et même des utilisateurs auxquels on n'aurait jamais pensé, dont ceux qui euh, mangent des trucs qui croustillent pendant leur, pendant leur série. Dans le monde physique, c'est la même chose. Tout le monde a déjà profité du fait que les trottoirs soient baissés à certains endroits, non pas parce, qu était, parce que vous étiez en fauteuil roulant, mais parce que, par exemple, vous aviez une valise lourde ou une poussette ou des béquilles. Et ben, dans le numérique, c'est la même chose. Une fonctionnalité qui a été pensée pour l'accessibilité, c'est une fonctionnalité qui va permettre l'accès au contenu à plein de monde. Donc super, l'accessibilité, c'est un but vers lequel normalement, on a envie de tendre. Mais comment est-ce qu'on peut faire quand on travaille sur nos projets tous les jours en tant que développeur et qu'on ne travaille pas sur des plateformes vidéo où il suffit d'ajouter des sous-titres ben, je vous propose le top 3 des fausses bonnes idées qu'on voit toujours sur les projets et qui peuvent entraver l'accès au contenu. Alors, numéro 3, le focus invisible. Le focus, c'est cet état que peuvent recevoir certains éléments d'une page web euh, quand on navigue au clavier ou à la souris, donc par exemple quand on clique ou quand on tabule jusqu'à un champ de formulaire, un bouton, un lien. Ça ressemble plus ou moins à ça, ça dépend du navigateur sur lequel vous vous trouvez, ça peut être une bordure bleue, un, une bordure pointillée bleue, un halo bleu. Quand on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, euh, on a tendance à avoir deux idées. Euh, la première, euh, et ben, ça va être de se dire, oh, c'est pas... Euh, ce pas vraiment dans les couleurs de ma charte, c'est pas super joli, c'était pas maquetté, le graphiste ou le client va de toute façon me demander de le retirer. La deuxième idée, c'est justement de le retirer, euh, c'est très facile, c'est deux lignes de CSS et il euh, y a ouais. des exemples partout sur internet. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait pas faire ça quand vous retirez ce, cet indicateur visuel du focus, c'est comme si vous retiriez le curseur pour quelqu'un qui navigue à la souris. Vous allez bouger votre souris, vous ne saurez pas où vous êtes sur la page. Ben, quelqu'un qui navigue au clavier ou à la tabulation, son indicateur visuel de où est-ce qu'il se trouve, c'est ce focus-là. Donc, bon, ce serait bien de le garder. À ce sujet-là, il y a euh, un podcast qui est sorti au mois de septembre qui parle d'accessibilité et cet épisode parle spécifiquement de cet indicateur de focus et de pourquoi est-ce ne faut pas les enlever. Et euh, un expert en accessibilité faisait le lien entre, euh, un, entre ce bleu du focus et un élément du monde physique, qui est les lampadaires dans les rues. Et il disait que bah, les lampadaires, c'est euh, assez vilain, qu'il y en a partout, ça encombre la vue, c'est des grands poteaux métalliques avec une ampoule en haut. On s'en sert la nuit, on ne s'en sert même pas la journée, ça ne sert pas vraiment à tout le monde. Pour autant, est-ce qu'on a envie de retirer tous les lampadaires de nos villes, au risque de se prendre les pieds partout la nuit Bon, bah, évidemment que non. Donc, euh, donc voilà, donc, les focus, vraiment, euh, faites-y attention et, euh, et pensez euh, à quoi ça sert et gardez-les si possible. Donc on peut passer au numéro 2, les statuts tricolores. Alors ça, c'est un type d'interface que normalement on a tous déjà vu, c'est hyper basique, c'est une liste dans un tableau, donc c'est une liste d'utilisateurs avec quelques informations, et puis euh, un statut euh, symbolisé par une pastille de couleur, euh, ici rouge ouverte c'est la base de la base, et pourtant, on va voir comment euh, eh ben, ce type de présentation peut euh, laisser certains, utilis certains utilisateurs un peu perplexes, euh, et ils ne pourront pas accéder à tout le contenu. Alors, comme on parle de pastilles de couleurs, euh, on va commencer par parler des daltoniens. Les daltoniens, ce sont des gens qui ont, une, voilà, on a dit, une, une, un défaut de vision qui affecte la perception des couleurs, et ils vont percevoir une ou plusieurs couleurs euh, un petit peu moins bien, sachant que l'œil humain perçoit trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Et en fonction de leur propre récepteurs, ils percevront les couleurs différemment. Alors pour illustrer euh, ce que pour, pourrait voir un daltonien, euh, si je reprends nos deux couleurs de référence, donc vous avez les couleurs de référence tout à droite. Au milieu, vous avez ce que peut voir quelqu'un qui a une perception du rouge faible. Donc on a toujours l'information rouge-vert, euh, le contraste est euh, moins saisissant, bon, surtout, euh, surtout sur cet écran. Et puis, sur la dernière image, tout à euh, droite, eh ben là, c'est euh, la catastrophe. Quelqu'un qui ne perçoit pas le rouge eh ben, ne percevra pas du tout de, de différence de, de couleur entre ces deux pastilles. On a deux pastilles qui sont pratiquement dans la même, euh, qui sont dans la même teinte de marron. Et euh, cette personne n'aura pas l'information de ce que votre utilisateur il est rouge ou est-ce qu'il est vert. Donc, c'est super problématique pour les Daltoniens. C'est aussi problématique pour les utilisateurs de lecteurs d'écran. Un lecteur d'écran, c'est un programme qui va passer dans votre page et qui va lire à l'oral tout ce qui est écrit. Si je reprends le tableau de départ, euh, je ne vais pas pouvoir faire un, une simulation, un, une démonstration d'un lecteur d'écran parce qu'on est un petit peu limité par le temps, mais je vais vous montrer quel pourrait, quel pourrait être le comportement typique d'un lecteur d'écran face au tableau qu'on avait. Donc voici le tableau, l'utilisateur a tabulé jusqu'au tableau, et euh, maintenant il se retrouve sur le tableau. Donc, le lecteur d'écran va lui dire, oh, ben voilà, c'est un tableau, il s'appelle utilisateur, il a tant de colonnes, tant de lignes. Puis, l'utilisateur va pouvoir choisir de rentrer dans le tableau. Donc, le lecteur d'écran va lui dire, vous êtes rentré dans le tableau qui s'appelle utilisateur, et puis, il va lui lire la première cellule dans laquelle il se trouve. Donc, ici, non. Puis, lui rappeler où est-ce qu'il est dans le tableau. Après, si l'utilisateur veut descendre dans le contenu, le lecteur d'écran va lui dire où est-ce qu'il se trouve. Et puis, si votre tableau est bien fait, il va commencer par lire euh, d'abord l'entête lent du tableau, donc non. Et puis après, le contenu de la cellule, Victor Do. Puisque là, tout va bien. L'utilisateur va vouloir lire le détail de Victor Do. Euh, et donc, le lecteur d'écran va faire pareil. Il va lire l'entête, email, puis le contenu, victor.do, atexemple.com. Puis, rappeler où est-ce qu'il est dans le tableau. Et puis, si l'utilisateur veut aller sur la troisième cellule, le statut, eh ben, il va lire pareil, il va lire statut. Et puis, il lit la cellule et il va dire vide. Pourquoi vide eh bien parce que souvent, cette icône, euh, ce, ce rond rouge, ce rond vert, c'est une icône en CSS, euh, alors que ce soit euh, Fontosome, Fontello ou n'importe quelle librairie d'icônes. Euh, globalement, c'est toujours la même chose, c'est une balise HTML vide avec une classe qui va donner euh, une icône en CSS. Une balise HTML vide, un lecteur d'écran, il ne sait pas la retranscrire parce qu'il n'y a pas de texte et donc il ne peut rien dire, il ne peut pas retranscrire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est problématique pour les daltoniens, c'est problématique pour les utilisateurs de lecteurs d'écran. Et puis, à mon sens, ben c'est problématique en fait pour tout le monde, et en tout cas pour tous les utilisateurs qui ne comprennent pas ce que veulent dire une pastille rouge et une pastille verte associée à un utilisateur dans la vie en général, sans contexte, et j'en fais partie. Moi, un utilisateur qui est rouge ou vert, je ne sais pas s'il est en ligne, s'il est hors ligne, s'il est activé, désactivé, premium, pas premium, ou reçu ou recalé à un examen. Et vous demandez à vos utilisateurs, en fait, en faisant ça, de connaître l'outil aussi bien que vous, développeurs, qui avez conçu l'outil, vous connaissez votre outil. C'est problématique. Alors, moi, du coup, je vous propose une solution pour ce statut dans le tableau, qui n'est pas la seule solution, qui est une solution, mais qui est très facile à mettre en, en place. Euh, en accessibilité, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se résoudre en ajoutant du texte. Euh, donc, vous pouvez, par exemple, garder vos pastilles de couleurs et puis simplement ajouter du texte, y associer du texte. Comme ça, ben là je vois que le premier utilisateur il est hors ligne, et puis les autres ils sont en ligne. Les daltoniens ont accès au contenu, les utilisateurs de lecteurs d'écran aussi, et tous les utilisateurs qui ne connaissent pas votre outil eh n'ont ben, pas besoin de fouiller dans le contexte de comment fonctionne votre application pour comprendre euh, le statut de vos utilisateurs. Et du coup, on peut passer au numéro 3, enfin au numéro 1 du coup, parce qu'on va dans le sens inverse. Euh, les boutons mystères. Alors, on va rester dans le, la catégorie euh, choses qui manquent de contexte et qui demandent un apprentissage à vos utilisateurs qui est, euh, à mon sens, euh, complètement superflu. Euh, dans la vie, il y a euh, des icônes que tout le monde connaît et que tout le monde sait utiliser. Si on les voit sur un bouton, on sait quelle action est-ce qu'on va déclencher. Souvent, ces icônes elles viennent d'objets physiques, que euh, soit une télévision, un lecteur audio ou vidéo. Et puis, il y en a d'autres qui viennent du numérique euh, et qui viennent euh, d'outils qu'on a tous appris à utiliser, dont on connaît tous les codes, donc par exemple, un logiciel de traitement de texte. Et puis, sur le web, eh ben, on a euh, souvent tenté euh, de reproduire ce modèle, un bouton, une icône. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que, euh, contrairement à un lecteur DVD, eh ben, vos interfaces de back-office, euh, ils ont des actions qui sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus riches et beaucoup plus variées qu'un euh, voilà, qu simple outil, un lecteur DVD. Et donc, on a commencé à mettre des euh, icônes issues de librairies d'icônes qui sont hyper génériques et qui sont censées s'appliquer à tous les projets. Et on fait des boutons qui ressemblent à ça. Alors, il y, y a plusieurs dangers à ça. Le premier danger, c'est que, eh ben, encore une fois, ça manque de contexte. Euh, moi, un bouton avec une flèche en haut euh, qui part vers le haut avec un trait en bas, je ne sais pas ce que ça veut dire, et donc le premier danger, c'est que vos utilisateurs ne sauront pas ce qu'ils vont déclencher comme action en cliquant sur le bouton. Et un utilisateur qui doute de l'action qu'il va déclencher, il faut être sûr qu'il ne clique pas. Donc votre outil perd un peu de son efficacité. Le deuxième danger, c'est qu'on parlait d'accessibilité et de lecteur d'écran. Un lecteur d'écran, encore une fois, quand il tombe sur euh, un bouton comme ça, il va retranscrire que c'est un bouton, mais il ne saura pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc votre utilisateur, au bout du lecteur d'écran, eh ben, il saura... Pas naviguer, il ne enfin, pourra pas naviguer dans votre site, il ne pourra pas déclencher des actions. Donc encore une fois, comment est-ce qu'on résout ça eh ben, En ajoutant du texte. Ici, mon <coughs> bouton exporter, mon bouton dupliquer, eh ben, ils sont beaucoup plus clairs. Un utilisateur euh, qui ne connaît pas l'application saura directement ce qui va se passer quand il clique. Et puis un utilisateur de lecteur d'écran eh ben, aura aussi accès à cette information-là. Voilà, donc euh, je vous ai donné quelques astuces pour euh, rendre votre contenu un peu plus accessible aux êtres humains, et euh, à tous les êtres humains, et quelles que soient leurs contraintes. Et euh, maintenant, je vais donner la parole à Anne-Laure pour qu'elle vous parle de comment rendre votre contenu accessible, cette fois, aux robots d'indexation. Merci Amélie. Alors, euh, en effet, donc, on a vu qu'on peut quand même agir pour rendre les pages plus accessibles. Avec Amélie, on pense aussi qu'en tant que dev, on a la possibilité d'avoir un Beau rôle à jouer sur la partie SEO, euh, donc référencement naturel euh, des, euh, des applis, des sites sur lesquels on travaille. Euh, ce rôle à jouer, euh, il peut euh, démarrer au setup du projet en suivant euh, bah, les bonnes pratiques de SEO technique. Et puis euh, en cours de projet, quand on intervient sur une feature, une nouvelle fonctionnalité, si on touche à des parties susceptibles d'impacter le SEO, euh, on peut être vigilant pour garder au moins le même niveau de qualité, euh, voire... Euh, Voire même l'améliorer donc on peut prendre les devants donc déjà en se renseignant un peu sur les bonnes les bonnes pratiques d'SEO technique, techniques qu'on trouve quand même assez facilement euh, dans la documentation générale moi je vous recommande ici euh, j'adore le pointeur vous pouvez utiliser la cheat sheet seo de moz.com moz.com étant une agence web marketing américaine qui est assez reconnue et qui a fait un fichier qui est euh, très complet avec tous les grands pans euh, du SEO technique, avec à chaque fois la problématique, la résolution, la bonne pratique, et puis un lien vers une documentation officielle. Donc vraiment très intéressant. Pensez aussi aux autres intervenants, euh, donc évidemment les développeurs qui interviendront plus tard, mais peut-être aussi les gens qui travaillent pour des agences de web marketing qui auront peut-être un jour le projet entre leurs mains, qui devront intervenir pour euh, rajouter des optimisations de type euh, métadescription, qui pour nous sont vraiment rien du tout, mais qui pour eux peuvent leur prendre pas mal de temps suivant la façon dont est fait le projet. Et en rajoutant l'emplacement tout de suite, ça peut leur faire gagner quand même pas mal de temps. Voilà, C'est assez sympa de faire un petit pas vers eux. On n'est pas les seuls à penser que les devs peuvent apporter une grande valeur ajoutée sur la qualité du site et notamment en front. On vous invite à aller voir la conférence de Martin et d'Elie demain, qui vous en parleront encore euh, je suis sûre de façon euh, très très intéressante avec euh, euh, tout plein de choses dont nous on ne vous parlera pas euh, lors de cette conférence et euh, qui rajoute une vraie valeur ajoutée à nos métiers. Alors, ici on a un témoignage, c'est un tweet, donc on a un témoignage de cette personne qui nous parle d'un site euh, qui a été euh, refondu et mis en ligne sans aucune considération, <rire> sans aucune optimisation SEO. Ici, vous voyez la capture écran de la Search Console qui est l'outil de webmastering de Google et on voit la chute de trafic très nette due à cette mise en prod donc de cette nouvelle version. C'est pour illustrer l'effet que, que peuvent avoir nos actions sur la vie d'un site et puis bah, aussi de son business en, fait, en général. Et vous noterez le hashtag SEO Horror stories qui est un hashtag qui existe dans la communauté des SEO depuis bah, plusieurs années et qui recense bah, leurs pires histoires d'horreur. C'est bientôt Halloween, donc avec Amélie, on s'est dit que ça pourrait être marrant de regarder bah, toutes ces histoires qui ont été tweetées sous ce hashtag-là. Et euh, je les ai regroupées en grandes catégories de grands cauchemars de SEO causés par des développeurs, boum pour qu'on les regarde ensemble, et puis qu'on voit comment on peut les éviter. Alors, première grande catégorie de, de, de cauchemars les plus courants qu'on retrouve, c'est le crawl du site bloqué par erreur. Donc le crawl du site, c'est le fait que le robot d'indexation, enfin le, le robot d'indexation des moteurs de recherche vis, visite votre site, toutes les pages du site, euh, il, a des, il va suivre des directives qui peuvent parfois l'empêcher d'accéder à certaines pages, ce qui est normal et aussi parce qu'il y a certaines pages qui n'ont pas vocation à être indexées et visibles sur les pages de, dans les pages des résultats des moteurs de recherche, évidemment. Mais parfois, c'est fait malencontrueusement. Euh, un témoignage de cette personne qui nous parle d'un ingénieur d'une société d'hébergement qui a écrit un script afin de soulager la charge du serveur et qui redirige en 403 tous les robots d'indexation. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe L'utilisateur a bien accès à la page qui répond bien en code 200, mais le robot d'indexation voit une 403, donc c'est une ressource interdite. Qu'est-ce qui va se passer bah, Du coup, le robot euh, va sortir petit à petit toutes ces pages de son index, et euh, sur le, les pages de résultats du moteur de recherche, et ben, vous ne trouverez plus les pages ni le site en général. On peut convenir que c'est un problème. Un exemple ici euh, avec euh, quelqu'un qui nous rapporte euh, qu'un site, euh, que, une mise à jour et donc une mise en prod du site de Ryanair avec une directive disallow qui a été rajoutée dans le fichier robot.txt. Donc cette directive indique au robot d'indexation bah, de, de ne pas euh, crawler les pages, donc ce qui euh, sort les pages de son index. Vous voyez ici euh, la chute très brutale euh, donc euh, du trafic. Euh, ça, c'est euh, une capture écran analytics. Et donc, euh, plus de visiteurs. Alors, ce sont des erreurs... Qui... Enfin, des, des erreurs. Ce sont des actions qui sont quand même assez courantes. Ça arrive souvent qu'on mette euh, en ligne des, des directives qui empêchent le crawl. Euh, J'imagine que la plupart d'entre vous ont peut-être déjà vu ça dans leur entreprise ou en entendu parler. C'est quand même quelque chose qui est assez courant. Euh, voilà. <rire> On salue Pascal Martin, malheureusement, qui n'est pas là. On le remercie, parce qu'il nous a coachés et aidés à monter cette conf. Et il nous a fait des, petits, des petites remarques sur nos slides. Et il nous a fait ce feedback sur la slide. Voilà, donc, voilà, Pascal Martin l'a fait. Il a bloqué l'indexation <rire> du site de son entreprise. Voilà, donc, ça arrive vraiment à tout le monde. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se retrouver dans cette situation embarrassante euh, On peut monitorer le fichier robot.txt pour voir s'il y a une diff, s'il y a une directive qui a été rajoutée, est-ce qu'on l'a vraiment voulu. Donc, euh, si votre entreprise euh, utilise une suite logicielle euh, pour les SEO, parfois il y a ce service de monitoring euh, de fichiers euh, robot.txt, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez euh, également euh, coder quelque chose si c'est vraiment utile dans votre contexte. Alors, chez Ellao, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait. Par contre, ce, qu fait beaucoup, enfin, ce que je, je fais beaucoup, c'est crawler le site après sa sortie. Donc, grâce à un crawler, il en existe plusieurs. Mon préféré, c'est euh, Screaming Frog. On va euh, donc euh, visiter le site en lui... comme si on était un robot d'indexation. Donc, on peut lui donner des directives, par exemple, tu un robot d'indexation mobile ou desktop tu regardes telle partie du site, etc. Et là, on a le listing de toutes les pages qu'il a pu visiter. Il va nous remonter toutes les informations. Un exemple ici avec euh, ce, le site de Screaming Frog qui a un robot TXT qui, euh, dise, enfin, qui empêche le passage du, euh, du robot. Et là, on voit tout de suite bah, qu'il a pu visiter qu'une seule page, la page d'accueil, et que le reste est bloqué. Donc ça, c'est quand même assez rapide de se rendre compte qu'il bah, y a un petit problème sur notre site, notre site en prod et on peut agir. Deuxième catégorie de cauchemar pour les SEO, c'est quand le site de préproduction, site de recettes, site de staging, peu importe comment on l'appelle, est accessible au robot. C'est-à-dire que là, le robot va visiter le site, le rajouter dans son index, et les pages de la pré-prod se retrouveront dans les pages de résultats des moteurs de recherche, et parfois même en concurrence avec le site de production. C'est ennuyeux, par exemple, quand les clients passent des commandes, sur les sites de prod, ça c'est un petit problème. Euh, un, peu, un petit euh, un témoignage d'Aleda Solis, qui est une consultante SEO euh, assez reconnue à l'international, qui, euh, qui nous raconte cette histoire euh, bah, du site de, de test qui n'a euh, pas été bloqué et donc qui commence à être indexé quelqu'un d'un peu malicieux lui répond qu'une de ses recherches préférées sur Google, c'est de faire un site de points et l'URL d'une agence de dev avec un in URL staging pour chercher euh, tous les sites de staging qui ont été indexés euh, par erreur, euh, donc des URL de staging des clients. <rire> euh, et puis ça le fait rire. C'est pas très sympa, mais il faut reconnaître aussi bah, que ça arrive quand même assez régulièrement de retrouver des sites de staging indexés. Ah <rire> ça arrive à tout le monde alors comment est-ce qu'on évite cette situation encore une fois embarrassante alors une alerte, ça ça n'empêchera pas de, de, aux, aux robots de visiter le site mais déjà ça vous préviendra ce qui est déjà un bon point vous pouvez mettre une petite alerte sur le service Google Alert en faisant un site de points et puis votre URL Dès qu'une page est indexée et visible dans les pages de résultats, vous recevrez un mail, vous êtes prévenu, vous pouvez agir. Sinon, vous pouvez bloquer le crawl sur les serveurs de staging. Vous avez plusieurs façons de faire ça. La première façon, c'est de demander une authentification côté serveur. Donc là, vous êtes sûr que le robot ne passera pas parce qu'on demande un mot de passe. Vous pouvez filtrer par IP aussi. Là, vous êtes vraiment prémuni. En revanche, ces deux techniques peuvent empêcher la recette utilisateur. Si vous passez par... Euh, par exemple des api ça peut poser problème et puis c'est un peu compliqué donc parfois on l'évite vous pouvez envoyer un header x robots tag pour indiquer au robot de pas indexer la page ça c'est la technique que nous on emploie chez lao qui on trouve assez efficace si vous voulez aller plus loin et avoir les détails de cette mise en place vous pouvez lire un article sur notre blog technique qui parle qui parle exactement de ça qu'on a coécrit avec mon collègue maxime colin euh, voilà et un tout petit mot sur le robot TXT, donc vous pouvez mettre un, une directive d'Isolo euh, sur le robot TXT. Cependant, si, euh, admettons, votre client fasse par erreur un lien sur le site de prod vers le site, vers le site de Recette, le robot pourrait aller visiter cette page-là et l'indexer et ignorer la directive euh, du robot TXT. Euh, voilà, donc euh, cette solution n'est pas forcément euh, à 100% efficace. Voilà, une autre catégorie de cauchemar, c'est quand les pages du site sont mal indexées. Donc, on a le robot qui peut passer, qui passe correctement, mais qui va indexer des pages qu'on ne souhaite pas voir indexées. Ou alors, on le verra qui met des directives contradictoires. Alors, de quoi on parle Sur certains sites, ça arrive souvent qu'on ait des pages dont le contenu est très proche, notamment par exemple des sites e-commerce. Ici, on a une page principale qui présente le produit, chaussures. Et on aura deux pages dont le contenu est quasiment identique, si ce n'est des déclinaisons de type couleur. Bon, voilà. euh, ce que les SEO font en général, c'est qu'ils indiquent à Google qu'il faut prendre en compte la page maîtresse. Celle-ci, ce sera celle qui se retrouvera dans son index. Euh, et sur laquelle les efforts des SEO porteront, notamment euh, sur du linking, de l'optimisation, etc. Donc pour ce faire, on va poser une balise link rel canonical sur les deux pages euh, satellites qui pointeront vers la page parente. Voilà. Ça, c'est la théorie. Parfois, ça ne se passe pas très bien. Aleda Solis nous rapporte euh, donc son témoignage d'un site où, toutes les... où chaque page est canonicalisée vers la home page. Donc là, euh, je pense que vous imaginez ce qui se passe. Le robot passe, il voit que la canonical, c'est la home page. Et petit à petit, il va sortir toutes les pages internes de son index et le site va disparaître, sauf la home page. Problématique. Euh, un autre exemple ici, avec un site de 10 ans d'ancienneté, plus de 500 pages, sur une version HTTP, euh, migrée en HTTPS, ce qui est une très bonne chose, évidemment. Seulement, on a oublié lors de cette migration de mettre à jour les canonicoles. Et donc, si vous me suivez bien... Euh, la page accessible en HTTPS a une canonical qui renvoie vers la même URL, mais en HTTP. La page en HTTP étant non-indexable, ben, du coup, c'est pareil. Hein. Le robot, petit à petit, va sortir euh, toutes les pages de son index et euh, le site va disparaître. C'est un problème. Pas de Pascal Martin, là, sur cette, euh, <rire> pour cette anecdote. Euh, comment on fait pour ne pas trop s'en mêler les pinceaux Donc euh, La bonne pratique, c'est d'avoir euh, au minimum une euh, balise... Euh, euh, link link euh, canonical sur la page au minimum, même si la page pointe uniquement sur elle-même. Et si la canonical renvoie à une page parente, eh ben on vérifie bien que c'est la bonne URL et que l'URL cible est bien indexable. Et là, encore une fois, vous pouvez utiliser un crawler euh, qui va euh, vous récapituler, euh, la, vous faire une ligne par page qu'il a crawlé avec la canonical. Il va vous dire aussi si la canonical est bien indexable, etc. Donc, euh, voilà, vous pouvez, euh, vous pouvez quand même vous assurer grâce à des outils. Et enfin, la dernière catégorie de cauchemar des SEO, c'est quand le site est disponible sous plusieurs versions. Donc, euh, en vrai, Google arrive quand même à s'en sortir. Il reconnaît que c'est euh, euh, le même site, mais avec des versions différentes. Il va choisir une version du site et euh, voilà. Mais en gros, ça fait qu'on a une duplication de contenu. Une page est accessible sous différents domaines avec les 3w, sans les 3w en HTTPS et pas en HTTP. Le souci ici, c'est que vous avez le crawler, donc les robots d'indexation qui vont tout visiter. Ça va leur faire perdre du temps. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais vous a... on a un temps réduit de crawl pour un site. Et donc, le gaspiller, entre guillemets, à l'envoyer sur différents domaines, c'est une perte de temps et ça fait perdre en pertinence et du coup en classement dans les, les pages de résultats pour, pour votre... votre site. Donc, plutôt à éviter. Pour éviter ça, comment on fait bah, Alors, on redirige en 301 HTTP vers HTTPS. En général, c'est... On... C'est correctement fait. Et puis, on se met d'accord sur la version 3W ou pas 3W. Et puis, on redirige en 301. Voilà. Alors, on vous a, je vous ai parlé de plusieurs outils, notamment de Screaming Frog. Je vous en parle encore des crawlers parce que je trouve que c'est vraiment un, un très bon réflexe de crawler son site avant une mise en prod ou après une mise en prod pour détecter si on a déjà des 404, des redirections qu'on ne souhaite pas, etc. C'est un très bon réflexe. Et avec Amélie, on voulait aussi vous parler de Accessio, qui est euh, un bundle que nous avons euh, développé, euh, qui a pour objectif de remonter euh, toutes, les toutes les informations qu'on a l'habitude de chercher sur euh, nos pages, euh, pour vérifier que tout va bien. Et l'objectif était de les avoir dans le même environnement, donc dans notre environnement de travail qui est euh, Symfony, et qui aussi bénéficiera à tous nos collègues euh, qui participeront euh, au projet. À quoi ça ressemble Donc, on a deux onglets, un onglet SEO et un onglet accessibilité. Vous pouvez choisir d'afficher que l'un ou l'autre à votre convenance selon ce que vous souhaitez faire. Et là, on va remonter des informations bah, facilement récupérables sur la page et euh, qui peuvent vous intéresser, euh, notamment des directives pour les robots, euh, des, langues, des euh, infos sur, euh, par exemple, la canonical, euh, le title, la métadescription, description etc. Dans le profiler, on a euh, du coup euh, fait remonter euh, des infos sur euh, les structures de la page. Ici, par exemple, on voit que, euh, étant donné qu'il manque le hachant visiblement dans la page, eh ben le, la suite euh, des titres euh, bah, ne, ne convient pas. On remonte aussi les euh, directives robots et puis on a mis des liens vers euh, de la documentation euh, si vous voulez en savoir un peu plus. Un autre exemple encore de ce qu'on peut remonter, c'est euh, les microdata qui sont. Euh, des, euh, des implémentations très intéressantes côté SEO et qu'on euh, voilà, qu remonte, euh, qu remonte ici pour les avoir assez facilement sous les yeux. Et puis, et ben, côté accessibilité, c'est la même chose. Donc, un onglet dans la, dans la debug bar qui remonte quelques informations très sommaires, la présence ou l'absence de quelques métas essentiels, et puis des points d'attention sur, par exemple, des images ou des formulaires qui méritent d'être vérifiés, qui pourraient être problématiques. Côté profiler, on remonte là beaucoup plus d'informations euh, par catégorie. Donc on a plein de catégories. On a euh, les images, les, des icônes, des formulaires, euh, de la structure générale de la page. Euh... Voilà, et puis on remonte, on remonte ces informations-là. Alors, il faut savoir que, que ce soit en accessibilité ou en SEO, c'est très compliqué de remonter des erreurs au sens strict du terme parce que parfois, on va chercher à cacher du contenu aux lecteurs d'écran et aux robots d'indexation. Alors, ce n'est pas pour les priver d'un contenu qui est important. Au contraire, c'est pour ne pas les noyer dans un contenu qui perturberait euh, bah, l'usage qu'ils ont du, de la page. On ne va pas aller plus loin que ça euh, dans la démonstration de l'outil. Par contre, si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, on est là toute la soirée pour en discuter, euh, donc n'hésitez pas à venir nous voir, et puis en attendant, bah, vous pouvez aller consulter le code sur Packagist ou euh, sur le repo GitHub. Oui, on serait très heureux d'en parler avec vous. Alors, on vous remercie tous euh, d'avoir assisté à notre conférence, et euh, on voulait aussi remercier la FUP euh, bah, de nous avoir fait confiance, et on les remercie aussi beaucoup pour euh, leur bienveillance, leur gentillesse, et puis pour le programme d'accompagnement de, de speakers, qu'on vous encourage vraiment à on vous encourage à profiter si un jour vous faites un, une conférence parce que ça nous a été très utile. Et puis on remercie Pascal Martin qui a fait des apparitions et qui nous a accompagnés, euh, voilà. S'il n'est pas là, on pense. Ouais. Merci. Merci. Beaucoup.